Bonjour, je m'appelle Nicolas Raymond et je vais vous parler d'oscillation dans un champ magnétique. Alors, plus précisément, euh, on va considérer une particule chargée, donc qui est dans un champ magnétique qui est la fonction verte ici. Et dans un champ magnétique, une particule chargée, elle est soumise classiquement à la force de Lorentz, qui est le produit vectoriel de la vitesse x point et du champ magnétique, avec la charge ici qui est en facteur. Donc x point, c'est la vitesse... B de x, c'est le champ magnétique au point x de l'espace. Et on suppose que B, ça vérifie une des équations de Maxwell, c'est-à-dire que la divergence de B vaut 0. Alors, quand on a la force, classiquement, on écrit l'équation newtonienne, qui est que la masse fois l'accélération, c'est la force. Et dans cet exposé, je vais tout normaliser, je vais dire que m vaut 1 et que q vaut 1. Alors, pour... La première chose qu'on peut faire, c'est regarder un peu numériquement à quoi ressemblent les trajectoires euh, classiques. Et donc, euh, donc vous, voyez, euh, les, vous voyez votre électron qui tourne, qui s'enroule, qui revient sur lui-même, et puis qui se décale progressivement. Vous avez ce qu'on appelle le mouvement cyclotron, et puis un mouvement euh, qui fait une forme de, de banane magnétique, et les bananes se décalent au cours du temps. Alors, comment expliquer ça mathématiquement eh bien pour faire ça on va introduire euh, l'énergie qui est une fonction de la position et de la vitesse qui est la norme euclidienne de xi moins a2x au carré et qu'est-ce que c'est que a de x c'est ce qu'on appelle le potentiel vecteur c'est la source du champ magnétique c'est une fonction qui vérifie que son rotationnel vaut le champ magnétique alors une fois qu'on a introduit l'énergie on peut introduire la nouvelle la nouvelle variable x, x point et on vérifie facilement que U vérifie que U point c'est J gradient E de U, où E, donc c'est l'énergie précédente, J c'est la matrice 6 par 6 suivante, et on peut vérifier sous cette forme, dite hamiltonienne, que E est une quantité indépendante du temps. Pour décrire les solutions, eh bien on va transformer cette, cette, ce système différentiel en faisant des changements de fonction, on va poser V égale phi de U introduire une nouvelle énergie qui est simplement l'ancienne énergie, énergie vue à travers le changement de variable et on va dire que le changement de variable est admissible quand il est symplectique c'est-à-dire quand la nouvelle fonction inconnue vérifie encore une équation hamiltonienne sauf qu'elle dérive cette fois-ci de la nouvelle énergie E -tilde. et l'espoir c'est que E -tilde soit la plus simple possible alors euh, la simulation que j'ai montrée elle se fait à, en fait pour des énergies toutes petites et dans un voisinage de l'espace où la norme du champ magnétique est minimale et non dégénérée. Alors quand l'énergie est toute petite, ça, ça, ça invite à regarder là où elle est exactement zéro, c'est-à-dire là, sur le graphe du potentiel vecteur, et on peut symplectiquement transformer cette variété de dimension 3 génériquement en une intersection de trois hyperplans, y1, état 1, état 2, égal à zéro, et l'énergie devient une fonction quadratique de y1, état 1, et état 2, envers on a ce qu'on appelle un oscillateur harmonique, c'est ce qui correspond au mouvement cyclotron, l'enroulement de l'électron autour du champ magnétique, et en bleu, vous avez un mouvement de dérive le long des lignes du champ magnétique, le long de la direction du champ magnétique. Et cette quantité verte, là, c'est une constante asymptotique du, du mouvement qu'on appelle I. Ensuite, on regarde ce qui va se passer le long du, euh, du, des lignes du champ magnétique. Donc là, on suppose que 0, c'est un minimum non dégénéré, et quand on se promène, on s'éloigne du minimum, la norme du champ magnétique augmente. Mais comme l'énergie, elle est bornée et toute petite, tout va se passer près du minimum de cette quantité en Y2, qui est un, qui est un certain point qui dépend de Y3 et de Eta3. Donc on fait un développement de Taylor en ce point, et on fait apparaître une nouvelle quantité quadratique, disons Z2 au carré, et ça fait apparaître un nouvel oscillateur harmonique, qui représente le mouvement d'oscillation le long des lignes du champ magnétique, c'est le mouvement des, des bananes. Et euh, une fois qu'on en est arrivé là, et eh bien on regarde encore une fois euh, la norme du champ magnétique et quand on s'éloigne de zéro, cette quantité augmente aussi et donc ça justifie de faire un nouveau euh, développement de Taylor, une nouvelle transformation symplectique qui fait apparaître euh, l'oscillateur rose ici, qui est le troisième oscillateur harmonique qui est l'oscillation le, dans l'espace des, des bananes magnétiques et donc dans ces nouvelles coordonnées, eh l'énergie est, est devenue une fonction de trois oscillatoires harmoniques, I, J et K, qui représentent les trois composantes génériques du mouvement dans un champ magnétique.